Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Vous m'avez peut-être vu dans un précédent épisode sur comment faire du levain de gingembre. Donc là, je vais vous expliquer comment faire du vin de gingembre. Vous pouvez aussi l'appeler bière de gingembre. Donc, bière de gingembre, levain de gingembre, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est de la bière Est-ce que c'est du vin Non. On appelle ça comme ça parce qu'en en fait, on n'a rien de mieux pour les appeler. Concrètement, c'est une boisson pétillante, alcoolisée, à base de gingembre. Vous pouvez le faire plus ou moins alcoolisé en fonction des techniques que vous allez faire et de la longueur de fermentation et de la teneur en sucre. Je ne vais pas vous faire un cours complet sur les boissons fermentées. Ça serait plus long que 5 minutes. Ça prendrait peut-être une heure, une heure et demie, peut-être un petit peu plus. Si on voulait vraiment être complet, ça prendrait quand même pas mal plus de temps. Mais je vais vous dire comment le faire et je vais vous donner quelques petites pistes pour comprendre la logique derrière tout ça. Là, on va faire premièrement, je vais vous montrer comment faire un... Une, ce qu'on pourrait appeler une bière de gingembre dans le sens que c'est une boisson qui va avoir un taux d'alcool d'environ 3, 4, peut-être 5% d'alcool. On va utiliser du sucre, du gingembre, des raisins secs. Les raisins secs sont, fournissent en quelque sorte de la nourriture aux levures. Ça, ça les aide à bien se développer. Euh, du jus de citron, vous pourriez utiliser de la lime aussi, ou si on veut utiliser un petit peu de, du zeste, de tout ça. Et voilà, c'est tout. En fait... Comme starter, on va utiliser le levain de gingembre que vous pouvez voir dans une précédente vidéo. Ça s'appelle aussi un ginger bug. En fait, concrètement, c'est un démarreur, c'est un starter à base de gingembre. Donc, comment on fait Eh bien tout simplement, on ne se casse pas la tête. Premièrement, on a besoin d'une jarre avec barboteur. On va mettre le sucre dans le blender, le gingembre avec le sucre dans le blender. Le couper en petits morceaux, ça aide parce que le blender chauffe pas trop. Ensuite, on va mettre un quart de raisin sec, un quart de tasse, pardon. Le reste, ça sera pour une prochaine recette. Et là, je prends un petit peu du zeste de citron, juste le zeste, pas le blanc. Le blanc, c'est pas bon. Tac, j'adore ce zeste-là. Maintenant on va rajouter de l'eau pour faciliter le blend et aussi pour, euh, on va en avoir besoin pour la fermentation et on pourrait dès maintenant compléter par le levain de gingembre. Donc le levain de gingembre pour un, un 3 litres comme ça, une demi tasse, ça sera amplement suffisant, on peut mettre un peu plus, un peu moins, n'est pas vraiment important ça va marcher. Ce qu'il faut, c'est quand même en apporter au moins une demi-tasse. C'est quand, quand même bien, je trouve. Si on n'apporte pas assez, en fait, il n'y aura pas assez de levure et ça ne va pas fermenter correctement. Et voilà. Maintenant que c'est bien blendé, on peut le mettre directement dans la jarre de fermentation. Si j'avais eu le temps pour la vidéo, j'aurais filtré le, un, le gingembre mais en fait on a le choix de le filtrer avant la fermentation ou après la fermentation donc là j'ai pris délibérément le choix de le filtrer après fermentation vous inquiétez pas je vais vous donner les proportions de chaque ingrédient juste après ça donc là on va monter jusqu'à la quantité de 3 litres ce qui est bien avec nos jars c'est que le 3 litres il est indiqué une fois que c'est fait on referme on remplit le barboteur avec de l'eau, jusqu'à la petite ligne. Hop. Et on laisse fermenter pendant environ un mois. En fait, vous laissez fermenter jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de bulles, tout simplement. Et quand il n'y a plus de bulles, vous pourrez considérer que c'est prêt à être embouteillé et consommé. En fait, vous pourriez même faire avant. Mais simplement, il y aurait plus de sucre à l'intérieur. Donc, je vous explique un petit peu, hein, plus en détail, ce qu'on a fait. Premièrement, on a pris du sucre, 400 g de sucre. 400 g de sucre pour un 3 litres d'ingrédients qui vont fermenter. 150 g de gingembre, de citrons, environ un quart de sa tasse de raisin sec euh, et le, le zeste du citron ou de la lime. Plus environ une demi-tasse, même je pense que j'en ai pas mis assez, donc je vais le rajouter, une demi-tasse de levain de gingembre qui va me servir de démarreur pour la fermentation. C'est lui qui va apporter la grande proportion, la grande quantité de levure. On a blendé tout ça et on aurait pu, après l'avoir blendé, le filtrer mais dans ce, ce cas-ci, on va le faire filtrer après fermentation. Donc là, on le laisse fermenter. Bien sûr, notre jarre avec barboteur, elle est propre. Elle est même très propre. Euh, on l'a même probablement stérilisée, soit avec de l'eau chaude, soit avec un, un... Il y a différents produits qui existent. On en a sur la boutique qui s'appelle « Iostar euh... ». Ou Ayosan, euh, il y en a différentes sortes, mais grosso modo, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il faut que ça soit très propre. Vous pouvez le sortir du lave-vaisselle quand c'est à haute température, ce sera parfait. Euh, de toute façon, tout ça, tous ces équipements-là vont au lave-vaisselle. Donc, maintenant qu'on a blendé ces ingrédients, qu'on les a mis dans la jarre, qu'on a rajouté l'eau ou l'alcool à la limite dans le barboteur, jusqu'à la petite ligne, on laisse fermenter. À température pièce mais si vous avez la possibilité un petit peu en dessous de la température pièce la température idéale est plus autour de 17 degrés et vous allez voir hein, au bout de quelques jours les bulles vont commencer à apparaître ça va devenir de plus en plus actif et à un moment donné l'activité va diminuer petit à petit puis le barboteur va commencer à faire des bulles de moins en moins souvent et à un moment donné au bout d'un mois à peu près des fois ça prend un peu plus des, des fois le la bière de gingembre prend, pourrait prendre jusqu'à 3 mois de fermentation. Mais au bout d'un mois, vous avez quand même normalement un très très bon résultat. Là, à ce moment-là, ce que vous faites, vous, euh, vous pouvez l'embouteiller le, directement, le filtrer avant au besoin. Euh, mais lors de en fait, vous pourrez utiliser une petite technique parce qu'en fait, les dépôts se seront... En enfin, fait, tout se sera déposé, toute la partie solide se sera déposée au fond. Donc, vous pourrez prendre juste le dessus. Donc, généralement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend une bouteille, euh, on met un entonnoir par-dessus et on verse dans la bouteille délicatement pour laisser les dépôts le plus au fond possible. Et voici ce que ça donne au bout d'un mois environ. Si vous pensez qu'il n'y a pas assez de sucre, si vous goûtez qu'il n'y a pas assez de sucre, vous pouvez rajouter du sucre en, à, à l'embouteillage. Et vous avez une, une, une, une boisson qui a quand même un bon pétillant euh, sans que ça soit totalement explosif et qui goûte fort le gingembre. Si vous êtes des amateurs de gingembre, vous allez adorer cette boisson. Si vous êtes moyen gingembre, baissez un petit peu, vous pouvez couper par deux la, la quantité de gingembre sans problème. Euh, la multiplier par deux, vous allez voir, ça va être très fort. En tout cas, cette proportion-là, c'est quand même pas mal. Dans la seconde partie de cette vidéo, cette vidéo je vais la faire en deux temps. Dans la seconde partie de cette vidéo, je vais vous montrer comment faire du, une bière de gingembre qu'on pourrait appeler plus un vin de gingembre parce que le taux d'alcool qu'on va aller chercher est plus de 12% environ. Et ça sera à base de levure séance 18. Je vous montre tout à l'heure.